J'adore les histoires de querelles d'éditeurs. Ils sont rigolos à toujours se prendre la tête. Qui se passe encore Pancoux et Dupin qui se battent pour imprimer l'encyclopédie de Diderot et d'Alambert. Mmh. Pancoux, Pancoux. Pourquoi je connais ce nom Ça me dit quelque chose. C'est celui qui a fait le Mercure de France. C'est vrai, c'est ça. Après que la censure soit tombée sur le travail de Diderot, je suis interdit d'imprimer l'encyclopédie à Paris et de la vendre dans les librairies. En... 1768, Pancouc racheta les droits et les planches pour en imprimer une nouvelle édition. Mais Duplin, qui était un pro de la contrefaçon, marcha sur ses plates-bandes et lança une souscription pour une nouvelle édition. En une carton. Attends, est-ce que t'as dit contrefaçon Genre c'était illégal et tout Exactement L'œuvre était interdite en France, mais elle faisait tout de même un carton plein partout en Europe. Et mais ça, c'est un super bon sujet d'enquête Allez, au travail les gars ouais. Ça c'est vous, ça Je peux savoir où tu es. Eh oui, Jamie, me voici à la bibliothèque d'agglomération Bonlieu à Annecy. Qu'est-ce que tu racontes encore est étant lui-même basé à Lyon. Et cette édition toute particulière ayant fait vivre les imprimeries de la région pendant de nombreuses années, il est normal qu'une copie soit restée dans le coin. Venez, nous allons découvrir cette version pirate de l'un des monuments de l'édition française, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et de Londres. Bon, tu sais quoi Tu me fais rien, tu me rappelleras quand tu seras calmé. Voilà, allez, hop hein Ça lui arrive de temps en temps, mais tu sais, une fois que ça lui aura passé, elle va se calmer, elle va rentrer à la maison et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Ouais, bah la prochaine fois, n'empêche, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui y va. Non, c'est pas possible, c'est... je peux pas. Je, moi, je, je dois m'occuper de ma plante verte, elle a besoin de beaucoup d'amour et qu'on la rose toutes les 30 minutes, et je peux pas, parce que je peux pas, de ma plante verte. Et Neve, elle peut pas y aller, elle doit s'occuper de son hamster non, euh, dépressif, et du coup, elle peut partir. Elle pas partir. Vous savez, une petite, vous êtes au courant. C'est dommage, ça ne s'est pas fini en bon de cette querelle. Mm -hmm. Les deux éditeurs sont finalement alliés euh, du plan gérant l'édition et l'impression et Pancouk utilisant ces relations pour couvrir et financer l'entreprise illégale. Et euh, tu peux me trouver des infos sur l'illégalité là Ah oh, carrément. Oh. Bon, bah allez, au travail. Allez Calmer. Alors Jamy, me voilà en compagnie de Bibliothécaire Godot, qui me montrait cette remarquable édition de l'encyclopédie qu'il possède ici. Apparemment pas de bouquin. Il s'agit donc de la troisième édition de l'œuvre, composée de 36 volumes de texte, ainsi que 3 volumes de planches, le tout au format In Quarto. In Quarto Qu'est-ce que c'est, -ce In Quarto Très bonne question, mon cher Fred. Non, tu comprends tous les personnages. Allez. Je vais laisser Bibliothécaire Godot, vous l'expliquer. Mesdames, le pliage du papier détermine la taille de l'ouvrage. Le in folio est plié en 2, in quarto en 4, in octavo en 8, et ainsi de suite. Il va de soi que plus le format est petit, plus le prix est réduit, car on utilise alors moins de papier et moins d'encre. Ouais, enfin, le prix est réduit, le prix est réduit, euh, c'était quand même super cher pour l'époque. Hein. La souscription était de 300... 384 livres. Ouais, 384 livres, c'est énorme. Ça correspond euh, au budget pour manger pendant un an et demi pour une famille. Maman, j'ai faim. <rire> Mais qu'est-ce que maman a dit, mon trésor Tu ne peux pas manger puisque nous n'avons plus d'argent, nous avons acheté l'intégralité de l'encyclopédie. Alors tu sais ce que tu vas faire Si tu peux plus tenir, tu vas chercher des racines dans la forêt. Et sinon, viens donc te nourrir le cerveau de toute cette belle connaissance. Oh mon trésor, tu es tellement mignonne. Ouais, non, effectivement, tu ne peux pas se le permettre. Hein. Cela reste moins cher que les deux premières éditions, dont le prix pouvait s'élever jusqu'à 1000 livres. Eh bien, euh, merci, Pasto et euh, Bibliothécaire Godot. Dites par contre, euh, vous là, vous étiez pas là déjà la dernière fois euh, à la médiathèque de. je sais plus. Euh... <rire> non, non, non, c'était pas lui. C'était euh, son, son cousin ou son oncle. Euh, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Une sorte de famille, quoi. Vous voyez des infos sur cette histoire d'illégalité Bah, vas-y, on t'écoute C'est principalement les articles religieux qui posent soucis. souci, sans deck. Une première censure a eu lieu en 1752, moi j'y étais pas, qui interdisait d'éditer et de vendre les deux premiers tomes déjà parus. Merci. Mais Malherbe, Malherbe, le directeur de la librairie. Fit levé cette censure avec l'aide de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV et visiblement grande admiratrice de l'encyclopédie. Cependant elle fut définitivement interdite. L Encyclopédie, hein, pas la maîtresse. En 1758, sans recours. Pas possible. C'est alors que les impressions clandestines ont commencé. Comme celle que vous avez là. D'ailleurs, ce qui est amusant avec nos éditions c'est que certains portent la mention de. Troisième édition, à Neufchâtel, chez la Société Typographique, 1779. Ou encore celle de À Genève, chez Léonard Pellet, imprimeur de la République. Ils hey étaient malins, les petits pancouques et du plein! En effet, ils l'étaient, de vrais génies de l'édition, et cela leur a beaucoup rapporté. Plus de 1,3 million de livres, d'après la Société Typographique. Ils ont également fait vivre l'imprimé lyonnaise pendant de nombreuses années, grâce à ce projet. Pendant un moment, on n'y imprimait que cela malgré la pénurie de papier de l'époque. Par contre, Monsieur oui. Biblia des vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y a un trou dans mes recherches. Quand est-ce qu'elle fut levée, cette censure sur l'encyclopédie Non, parce qu'aujourd'hui on l'imprime un petit peu comme on veut. Eh bien, Clément XIII a mis l'ouvrage à l'index en 1759, et l'encyclopédie est restée interdite pendant de très nombreuses années. Ce n'est qu'en 1966, avec Paul VI, que l'ouvrage fut réhabilité. Toutes ces années sans le savoir de l'encyclopédie mais qu'est-ce qu'a l'église Bah, ça on se demande, hein. Bon, s'est bien amusé. Allez, moi je rentre maintenant. Monsieur le Père, monsieur le Père, vite je suis en train d'arriver de la plante maléfique, venez me sauver Oh oh, encore une mission pour moi Eh, vous savez quoi Je me dis, les deux de là, ils sont fait un mix de fric en imprimant l'encyclopédie. Est-ce qu'on ferait pas la même chose pour gagner un peu d'argent Parce que là, euh... Mais c'est-à-dire que tu sais que les livres censurés, on a trop trop des masses de nos jours, surtout en France, ça se fait rare, ouais. quoi. C'est vrai que... quand euh, c'est pas évité, c'est mauvais. C'est Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est imprimer des livres qui ont été censurés mais qui n'ont pas été réimprimés après. Alors, oui, mais on n'y a pas trop des masses non plus. C'est-à-dire que ceux qu'on n'a pas réédités, assez restent les âmes. J'aimerais vraiment pas, pas retrouver. Il n'y a vraiment aucun moyen de faire du fric dans l'édition, c'est pas possible! Mais gars, c'est une trop bonne idée. Et c'est des grandes malades Mais non, non, non, non, allez, on se mettra Parti. Je sais pas si vous avez que pour euh, mériter, ça. Qu'est-ce que c'est toi va. Je vais un truc.